Un ordinateur est un système de traitement de l'information fait de composantes matérielles et de programmes, aussi appelés logiciels. La notion de système implique habituellement plusieurs composantes en interrelation les unes avec les autres, mais aussi les phases d'entrée, de traitement et de sortie. Dans le cas d'un ordinateur, ce sont des données qui sont fournies en entrée au système par différents mécanismes, soit le clavier, la souris et un pavé tactile pour du texte et des commandes, un microphone pour du son, un appareil photo, une tablette graphique ou un numériseur pour des images. Les données peuvent être lues d'un disque dur ou d'une clé USB ou encore reçues d'un réseau local ou d'Internet. Ces données sont alors traitées par le microprocesseur et mises en mémoire temporaire appelée mémoire vive. On appelle cette mémoire la RAM pour Random Access Memory en anglais. Cette mémoire est dite volatile, c'est-à-dire que si l'ordinateur est mis hors tension, comme dans le cas d'une panne électrique, toutes les données en mémoire sont perdues. Le rôle du microprocesseur et de la mémoire consiste à faire des calculs très rapidement, à exécuter des commandes et à transformer les données en d'autres données, puis éventuellement en informations que l'utilisateur pourra interpréter, comprendre et utiliser. En sortie, cette information peut être transmise à l'utilisateur de différentes manières. Par exemple à l'écran pour du texte et des images. Elle peut aussi être imprimée sur du papier ou diffusée sur des haut-parleurs dans le cas d'un enregistrement audio ou de musique. Elle peut aussi être enregistrée sur un disque dur ou une clé USB ou transmise sur un réseau local ou sur Internet. Pour que toutes les composantes matérielles de l'ordinateur fonctionnent ensemble, on doit utiliser un programme, ou plutôt des milliers de petits programmes en interaction les uns avec les autres. Il s'agit du système d'exploitation. Lorsque vous utilisez un ordinateur, un téléphone ou tout autre appareil doté d'un système d'exploitation, vous utilisez habituellement des applications. Les applications sont des programmes destinés à réaliser une tâche particulière. Un logiciel de traitement de texte pour écrire un rapport, par exemple, ou une feuille de calcul pour faire un budget. Cela peut aussi être un navigateur Web pour consulter des sites sur Internet, ou une application de musique ou vidéo pour vous divertir. Ces applications ont besoin d'avoir accès aux ressources communes de l'ordinateur, comme le matériel, la carte graphique ou la carte de son, mais aussi des composantes logicielles, comme les polices de caractères disponibles sur votre ordinateur ou le pilote de votre dernière imprimante pour imprimer un rapport en couleur. C'est le système d'exploitation qui remplit ce rôle. Le système d'exploitation est donc en quelque sorte le premier programme sur votre ordinateur ou votre téléphone. Sans lui, rien ne fonctionnerait. Il existe des milliers de systèmes d'exploitation différents, mais quelques-uns se sont distingués et occupent maintenant presque la totalité du marché. Il y a d'abord Windows de la société Microsoft. Windows est utilisé sur plus de 90 des ordinateurs personnels et de bureaux. Il est aussi utilisé sur des serveurs, des téléphones et des appareils spécialisés comme une voiture, par exemple. Il y a aussi macOS, le système d'exploitation conçu par Apple pour ses ordinateurs Mac. Il existe également plusieurs variantes du système d'exploitation Unix ou Linux. Linux est un système d'exploitation gratuit, libre et ouvert, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucune entreprise comme Microsoft, Apple ou Google. Ce sont plutôt des millions de personnes dans le monde qui contribuent à l'améliorer chaque jour. Du côté des appareils mobiles, le marché se divise surtout entre les systèmes d'exploitation iOS d'Apple, Android de Google, ainsi que Windows mobile de Microsoft. Quel que soit le système d'exploitation présent sur votre appareil, plus vous le connaîtrez en profondeur et mieux vous le maîtriserez, plus vous serez en mesure d'en tirer le maximum. Dans le cadre du cours, nous utiliserons le système d'exploitation Windows parce que c'est celui qui est utilisé dans la plupart des entreprises et sur presque tous les ordinateurs personnels. Avant de se lancer dans l'apprentissage des logiciels d'application, nous allons donc passer quelques temps à apprendre les fondamentaux du système d'exploitation Microsoft Windows.